écouter le docteur Utin olivier qui va nous parler du strain chez les patients avec une amygdose cardiaque et un rétrécissement aortique. Bonjour à tous, merci Thibault, merci Olivier pour l'invitation. Donc je vais vous parler, vous présenter cet article -là que, que j'ai choisi spécifiquement pour cette session et qui me paraît primordial, vous allez le voir notamment euh, concernant la sélection, la stratification de vos patients avec amylose TTR, et donc principalement, on va s'intéresser au sénile. Et, et sur la valeur du strain, on va voir que ça va, ça va bien plus loin euh, sur en fait, le, le, la stratification de ces patients qui ont à la fois potentiellement une amylose sénile et euh, une sténose aortique. Alors, le, le concept, c'est vraiment qu'il faut euh, bien comprendre que euh, le diagnostic peut être parfois euh, complexe et que la présence d'une sténose aortique et d'une amylose sénile va évoluer de façon concomitante, progressive, avec une apparition ou une progression, que ce soit de la sténose aortique ou de l'amylose la, de TTR, qui va être progressive. et des, des, des, Comme vous le savez, des sténoses aortiques qui peuvent se présenter sous la forme de sténose aortique sévère, mais également des sténoses aortiques modérées ou des bas débits paradoxaux qui vont proposer, poser des, des, des problèmes vraiment de, de diagnostic et de prise en charge. Et puis, qu'il y a une littérature très riche sur les, les six derniers mois et l'année dernière sur l'impact de l'association d'une la sténose aortique et de la nécessité de prise en charge, bien sûr, de cette valvulopathie aortique, mais également la prise en charge médicale standard de l'amylose TTR en parallèle. Donc, du coup, on en vient un peu à, à, à la problématique. Et donc, c'est bien exposé dans, dans l'article initialement. C'est que euh, l'idée, c'est euh, de regarder un peu ces paramètres de déformation qui ont été validés, notamment euh, pour le strain et pour ce que le, le paramètre, notamment la, la distribution de ce strain et cet aspect en cocarde que vous connaissez tous et cet apical sparring ou relapse, qui est donc la, les, le, le ratio entre les, le strain apical et les valeurs euh, médioventriculaires et basales de ce strain, avec un cut-off qui a été défini et des valeurs diagnostiques qui étaient plutôt satisfaisantes avec des bonnes sensibilités spécificités. Mais en reprenant les, les données, vous savez que ça a été comparé donc, des amyloses cardiaques versus euh, des patients contrôle qui avaient pour certains des rétrécissements mortiques mais également des cardiopathies hypertrophiques. Et donc, vous savez très bien que les valeurs cut-off et les valeurs diagnostiques vont dépendre euh, de la population contrôle que vous allez passer en face et qui pose la, la problématique notamment de ce, ce pattern de strain chez les patients porteurs de sténose aortique et chez les patients qui ont les deux associés. Et donc l'idée de, de ce papier était vraiment intéressante, c'était de regarder en fait le, les valeurs de, de strain global, mais également aussi euh, cette valeur de, de, de, de diagnostic de l'apical sparring chez les patients avec sténose aortique et euh, qui avaient ou non une amylose TTR associée. Donc, la méthodologie était assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait euh, des patients qui avaient une sténose aortique et une amylose TTR, des patients qui avaient une sténose aortique sans amylose associée, et des patients qui avaient une amylose TTR sans sténose aortique. Donc le, le, le diagnostic était, était posé sur l'amylose TTR sur une scintille osseuse avec, euh, euh, en l'absence de gammapathie monoclonale ou d'argument pour une amylose AL. Ils avaient une échocardiographie donc, complète avec la, la mesure des paramètres de déformation. Et donc il y a l'ensemble des paramètres euh, cliniques et échocardiographiques qui ont été comparés en fonction des groupes, et puis la définition de, de valeurs euh, diagnostiques. Alors tout d'abord là vous voyez un peu, donc en fait on se retrouve avec quatre groupes parce qu'ils ont dédifférencié les patients avec sténose aortique. Vous voyez le groupe 2 et le groupe 3 avec des sténoses aortiques modérées et des sténoses aortiques sévères. Le groupe 1 donc sténose aortique, pas de sténose aortique et euh, patients avec euh, amylose TTR Et le groupe 4 avec sténose aortique. Vous voyez que c'est des patients relativement âgés, prédominance masculine, avec donc un âge qui était un peu plus élevé dans, chez les patients porteurs d'amylose. Et donc on voit dans, dans les, les, les, les antécédents facteurs de risque cardiovasculaires pas de grosse différence entre les différents groupes. Par contre, des patients qui étaient globalement plus graves dans le groupe sténose aortique et amylose associés, avec des présentations principalement euh, sur l'insuffisance cardiaque congestive et également un taux euh, notamment de fibrillation atriale qui était plus, euh, plus important. Alors si on regarde maintenant les données euh, échocardiographiques, euh, donc ce qui semble euh, les éléments euh, de base, donc, notamment de dysfonction diastolique étaient euh, globalement similaire avec un peu plus de dysfonction diastolique sévère chez les patients porteurs d'amylose euh, TTR. Euh, concernant les, les, les paramètres d'évaluation de la valvulopathie aortique, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce qu'on peut regarder quand même, c'est cette notion, je vous ai parlé de bas débit paradoxal, on voit que le volume d'éjection systolique était relativement similaire entre les quatre groupes, ce qui pourrait être un élément qui éventuellement qui pourrait être intéressant, discriminant, qui ne ressortait pas dans ce travail-là. Et si on regarde les éléments qui me semblent extrêmement importants, c'est des anomalies structurelles et des anomalies fonctionnelles qui vont différencier un peu les, les, les populations. Vous voyez, surtout chez les patients qui ont à la fois une sténose aortique et à la fois une amylose TTR, un, un degré d'hypertrophie qui est clairement plus important, avec un remodelage concentrique, une masse VG, notamment chez les patients qui ont une sténose aortique sévère, qui est euh, largement plus euh, significative. Concernant maintenant euh, les paramètres de déformation que vous voyez en bas, globalement, les patients, à partir du moment où vous avez une amylose TTR Associés ou isolés, vous avez des valeurs de strain globales qui est, euh, qui est plus basse que les patients qui ont une sténose aortique euh, isolée, euh, qui se fait prédominamment sur les valeurs de strain basale et qui fait que donc, vous avez un, un sparring apical, donc euh, ce relapse, qui est plus élevé chez les patients qui ont donc, à la fois une sténose aortique et à la fois euh, une amylose TTR. Comparativement, vous voyez 1,3 chez les patients qui ont une amylose TTR isolée ou des patients. 1,3 chez les patients qui ont une sténose aortique. Euh, c donc, ça, ça semble apparaître un paramètre intéressant. On, on regarde ici ce diagramme. Donc vous voyez, on retrouve euh, au niveau global en bleu dans les différents groupes, donc un strain global qui est plus bas, prédominant euh, sur les bases en, en jaune. Ici, c'est principalement le strain basal qui est. Alors, la problématique, c'est qu'on regarde euh, cette fois-ci les, les valeurs diagnostiques et donc les, les C-index dans les différentes populations. Alors là, je vous montre en haut le strain global. Donc vous regardez le stream global. Donc c'est toute la population, la population euh, que des sténoses aortiques et la population avec sténose aortique sévère. Et vous voyez que quelle que soit la situation clinique où vous, vous positionnez, en prenant en compte ou pas les sténoses aortiques modérées, euh, votre air sous la courbe est relativement euh, euh, modeste à 0,73 avec euh, des sensibilités spécificités qui sont assez décevantes. Et donc vous voyez que le relapse de façon identique pas beaucoup mieux. Et là, je vous ai remis l'AUC, vous vous souvenez de Félange, la deuxième diapo que je vous ai montrée, 0,94. Donc, vous voyez qu'on en, qu en est loin. Et Donc, il propose cette figure un peu qui me semble assez séduisante. Vous voyez en haut, vous avez les patients qui n'ont pas d'amylose et qui ont donc une sténose aortique sévère. Et donc, vous voyez que dans 36% des cas, sténose aortique sévère, pas d'amylose, vous avez un RALS, donc un aspect en cocarde relativement significatif, donc supérieur à 0,9 dans 36% des cas. Et si maintenant on s'intéresse aux patients ici avec une amylose TTR qui n'ont pas de sténose aortique ou qui ont une sténose aortique, donc quand on a, on a les deux, on, a, on, on retrouve un relapse dans, dans, dans des, des pourcentages relativement importants, mais vous voyez qu'il euh, y a des patients qui aussi n'ont pas de sténose aortique, et ça on le sait, qui n'ont pas obligatoirement cet aspect en, en, en cocarde. Qui fait qu'on a euh, ces conclusions et qui, qui, qui sont bien sûr à confirmer dans les plus grandes cohortes parce que il, il, dans l'article on relève bien les, les limites notamment les effectifs vous avez vu dans les sous-groupes euh, qui est relativement faible et donc qui nécessite de confirmation mais vous voyez que globalement euh, quand on a l'association euh, amiostéter et clairement on a un strain global qui est plus bas et euh, qui est principalement au niveau des segments basaux que, euh, cet aspect de relapse est bien sûr euh, possible dans la sténose aortique, même en l'absence d'amylose TTR. Que l'absence, bien sûr, de relapse n'exclut ne, ne, pas obligatoirement euh, l'amylose TTR. Et que du coup, dans la discussion, il est bien mis en avant que euh, cette valeur cut-off éventuellement un peu inférieure, vous voyez, à 0,9, mais avec une sensibilité 74%, spécificité 66%. Donc, vous voyez que du coup, vous avez 35% des amylos TTR qui sans sténose aortique qui, sont, qui, sont, qui nous échappent, 25% des sténose aortiques modérées et 11% des patients avec sténose aortique et amylose qui ont un relapse inférieur à 0,9. Et donc, il faut probablement un score diagnostique, un algorithme un peu différent et que le manque de spécificité dans cette population qui est non sélectionnée, du coup, puisqu'on compare des patients qui ont des causes. Euh, différentes d'augmentation de la poche charge d'HVG, de modification de la géométrie. Et donc, euh, il, il propose un petit peu une scintigraphie euh, qui devrait être considérée de façon un peu plus avancée chez les patients de plus de 80 ans avec une sténose aortique sévère, un strain inférieur à 14 et un relapse supérieur à 1. Euh, je pense que possiblement, il y a, il y a un risque de surestimation. Je pense que c'est ouvert à discussion. Si, si, mais l'idée, c'est vraiment d'affiner ces, ces valeurs diagnostiques qu'on connaît dans la population euh, Habituelles et qui sont décrites depuis une dizaine d'années, de l'affiner dans des populations non sélectionnées avec des, des, des, des comorbidités et des causes multifactorielles euh, d'altération du stress. Voilà, je vous remercie de votre attention et euh, ouvert à, à discussion. Merci beaucoup, euh, Dr. Itin, pour euh, la présentation de cet article qui pose vraiment le, la problém une problématique clinique euh, courante. Et euh, justement, vous en en pratique, pour les, pour les cardiologues qui euh, découvrent des rats serrés, euh, dans quelle situation vous recommanderiez de faire un bilan, un bilan d'amylose, à savoir la scintille, le, le bilan de l'hérapathie monoclonale bah, Après, je pense qu'il ne faut, il faut pas se centrer. que Là, le strain est, est clairement pris en ces valeurs diagnostiques isolées. Je pense que si on les associe donc, aux différents scores, hein, que ce soit les troubles conductifs, le contexte clinique, canal carpien, mais je pense qu'il faut. Euh, cette valeur du relapse doit augmenter mais je pense que c'est vraiment le, le message parce que nous c'est vrai qu'on met en avant ces, ces outils notamment ces biomarqueurs d'imagerie hein, qui sont intéressants mais que ça soit on a des retours de néphrologues euh, où il y, a, il, y a, il y a des scintilles osseuses qui sont demandées dès qu'on a l'aspect en cocarde et je pense que c'est le message mais c'est vrai si, si on compare les insuffisants cardiaques à FE préservés on peut se retrouver avec cet aspect donc cet aspect en cocarde, cette altération du strain doit être pris en considération, mais obligatoirement intégré avec des autres éléments. Et je pense que euh, c'est les drapeaux rouges que tout le monde connaît, donc troubles conductifs, euh, discordance entre les gradients moyens et puis le, le tableau d'insuffisance cardiaque, euh, les antécédents de canacarpien, et puis éventuellement un BNP, l'étroponine. Enfin, c'est vraiment, euh, malheureusement, il y, a, il y a des scores diagnostiques. Dans le rétrise mortique, je pense qu'il en, en, en faut encore euh, des, des, des plus avancés, mais, euh, à se poser la question quand vous êtes aspect, cet aspect en cocarne, mais je pense pas de proposer une scintigraphie osseuse systématique, euh, notamment quand il y a un rack très serré, avec une concordance avec les symptomatologies, et rien n'empêche de revoir le patient systématiquement dans un centre de référence en post-traitement de sa valvulopathie aortique, et on n'est pas à trois mois près pour débuter, pour confirmer le diagnostic, euh, pour ne pas faire des scintigraphies osseuses non plus à, à tout le monde. Quoi. Ok, on a une autre question, on veut savoir si vous utilisez le RIDAPS en pratique courante pour l'asténose aortique et même pour les autres cardiopathies, on la différence avec l'amylose bah Nous, on le pratique de façon courante, alors le calcul est un peu difficile à intégrer en pratique courante, donc c'est vrai que c'est l'aspect, je pense qu'il faut bien regarder l'ensemble des segments basaux, il faut bien regarder si ça ne prédomine pas en septal, et nous, on l'utilise systématiquement à peu près dans toutes les cardiopathies et notamment dans l'amylose cardiaque, on l'utilise en pratique quotidienne. Okay. Et est-ce que ce n'est pas un paramètre qui est mis en défaut chez les patients qui ont une amylose sévère et un strain très altéré Ah bah si, ça c'est l'autre élément, mmh. c'est qu'on sait très bien qu'il on a, on a, y a des papiers qui l'ont montré, c'est-à-dire qu'en fonction des stades, que progressivement, quand vous avez une altération globale du strain, mais en général, ça, ça s'associe à une légère dysfonction ventriculaire gauche euh, mesurée par la fraction d'éjection, vous avez ce, ce, ce gradient euh, base apex qui va être euh, pris en, en défaut. Mais là, je pense que là, euh, en cas de dysfonction longitudinale sévère sur un rétrécissement aortique avec une HVG importante, là, il faut l'évoquer il faut indépendamment de, de cet apical sparring. Quoi. Écoutez, merci, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, il reste à clôture donc, la, la bibliose. Euh, merci beaucoup aux deux, aux deux personnes qui ont présenté. Et on se retrouve donc le 22 juillet 2021 pour euh, une nouvelle bibliose. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous.